Bonjour à tous, c'est François. Donc aujourd'hui, je vais vous faire voir comment formater une clé USB euh, sur votre Mac. Parce que pour X raisons, euh, bah, elle peut euh, ne pas marcher ou pas bien marcher, ou pas avoir sa capacité totale. Donc on va aller la formater et ça ira mieux après. Alors pour commencer, vous allez euh, donc dans le Launchpad. Ensuite, vous allez dans Autres. Voilà, vous allez dans Utilitaire de disque. Et ensuite, vous voyez là, le, vous avez deux cibles. Donc le Macintosh, donc ça, c'est le disque dur de l'ordinateur. C'est pas celui qui nous concerne. On va aller dans le sans titre. D'ailleurs, c'est comme ça que s'appelle euh, ma clé USB. Donc on voit bien quelle est ici sa capacité. C'est une 16 Go. Donc on va aller l'effacer en cliquant dessus. Donc son nom, il va rester en sans titre. Et ici, on peut aller choisir soit Mac. OS étendue, si vous voulez qu'elle soit utilisée que sur Mac, et si vous voulez qu'elle soit utilisée sur Mac et, et sous, sur PC, bah vous prenez euh, ExFAT. Euh, voilà, donc on va la formater comme ça, et vous allez appuyer sur Effacer. Alors, ce qui est important, c'est que si vous aviez des données euh, sur, euh, sur votre clé USB, bah, il faut bien se dire qu'elles bah, sont perdues, hein, elles sont effacées euh, à tout jamais. Voilà, dont l'effacement de son titre a réussi. Voilà, donc, voilà, j'espère que cette petite astuce peut vous aider. Ça permet de remettre à neuf vos clés USB, par exemple. Voilà, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. Je vous dis à bientôt, c'était François.